et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de juillet, euh, bon, c'est plutôt pas mal, hein euh, le Soleil en Cancer est très bien placé pour vous et vous verrez euh, tout à l'heure que mercure votre planète euh, est également très bien placée. donc euh, tant que le soleil euh, et mercure sont en cancer vous aurez des projets vous aurez des des comment dire euh, vous avez certainement prévu quelque chose pour ce mois ci qui va se passer et euh, dont vous serez plutôt content hein. alors est ce que vous avez prévu de partir en vacances avec des amis avec un groupe Hein, bon quoique euh, vu le contexte euh, je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que disent les astres que vous pourriez faire ça hein. euh, éventuellement c'est ce que vous aviez prévu que vous le fassiez ou non euh, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que l'amitié l'entraide la solidarité et eh bien seront au premier plan tant que le soleil sera en cancer alors bon on peut aussi penser que en bonne vierge vous allez avoir envie d'aider euh, hein, et que ça va aller euh, dans le sens de ce soleil en cancer euh, vous serez euh, euh, vous même hein, finalement euh, parce que la vierge elle est euh, naturellement euh, quelqu'un qui veut aider les autres d'ailleurs on a énormément de personnel médical et paramédical parmi les vierges on a beaucoup d'enseignants aussi hein. euh, donc euh, bon Peut-être que vous allez préparer aussi quelque chose, si vous êtes enseignant, par exemple, pour la rentrée. À partir du 22, le soleil sera en lion, dans l'ombre de votre signe. C'est donc le moment de vous reposer, de ne rien faire. Mais euh, dire à une vierge qu'elle ne va rien faire, euh, c'est un petit peu difficile. Hein la vierge, elle a besoin d'être occupée. Vous avez vraiment besoin de, de ça pour vous sentir exister. Donc euh, je pense que vous allez trouver une occupation, ne serait-ce qu'à faire du bénévolat euh, ou euh, euh, vous proposer vos services à une association. Vous euh, voyez, de toute façon, vous trouverez le moyen euh, de, de ne pas rester sans rien faire. On va parler de Mercure, votre maître, maintenant. Euh, bon, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi en cancer, mais elle était rétrograde, euh, elle est rétrograde encore jusqu'au 12 du mois. Et une, un Mercure rétrograde, vous le savez aussi bien que moi, hein, ça produit des petits soucis, des petits ennuis euh, techniques, matériels. Euh, vous pouvez aussi avoir euh, mal quelque part pendant quelques jours. Euh, bon, euh, et puis, vous pouvez attendre des réponses, des documents, des paquets. Vous voyez, il y a toujours une attente, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement. Un détail, hein, le plus souvent c'est un détail avec Mercure. Euh, qui vient brouiller votre mental et vous y vous y pensez hein, vous y pensez beaucoup trop bien évidemment euh, donc euh, le bon côté de cette conjoncture c'est que à partir du moment où mercure va être direct c'est à dire après le 12 elle va être en bon aspect avec uranus et on sait qu'uranus est vraiment pour ceux qui sont nés les premiers jours de septembre est très libérateur Hein, c'est une planète donc on, on la met au féminin euh, vous l'avez déjà expérimenté si vous êtes euh, du mois d'août mais ceux de début septembre sont en plein dedans et sont en train de se libérer d'idées préconçues de préjugés euh, d'une manière de penser qui, plus, qui ne doit plus avoir cours et le bon aspect entre mercure et uranus va accélérer ce processus donc saisissez toutes ces occasions de penser différemment. Posez-vous des questions, dites-vous, mais est-ce que est cette chose que je pense depuis des années, depuis toujours, est-ce que c'est toujours valable Est-ce que c'est toujours bon pour moi Essayez de penser en fonction de ce qui est bon pour vous et de ce qui n'est pas bon. Il y a parfois des, euh, des façons, des idées euh, auxquelles on, on était très attaché, bah, qu'il faut jeter au panier pour pouvoir avancer. Hein, là, euh, vous allez pouvoir avancer. On en vient à Vénus et à vos amours, mais bon, c'est toujours le, la même chanson. Hein. Vénus, elle est en Gémeaux depuis la nuit des temps. Non, j'exagère à être en gémeaux depuis le mois d'avril mais ça fait quand même beaucoup hein. donc est ce que vous vous êtes senti moi c'est la question que je me pose hein, parce que évidemment euh, ça peut pas être la même chose pour tout le monde hein. mais je pense que d'une manière générale cette vénus en gémeaux elle a pu accentuer ou valoriser même votre sens des responsabilités vis-à-vis -vis de ceux qui vous entourent hein. vous vous êtes senti euh, dans le devoir, peut-être même, hein, avec cette Vénus, vis-à-vis euh, -vis de votre conjoint, vis-à-vis -vis de vos enfants, de, de vos amis. Alors c'est vrai qu'on a tous euh, euh, voulu protéger les autres, en, en, hein, euh, en, avec les gestes barrières, les, les, les masques, tout ça, euh, euh, que ça. Voilà ce côté protecteur euh, que vous pouvez avoir a été accentué par euh, cette Vénus. Mais maintenant du côté des amours, qu'est-ce que ça donne Eh bien vous avez pu vous enticher de quelqu'un qui était un peu plus vieux que vous, par exemple, ou euh, d'une personne dont vous savez très bien qu'elle n'est pas libre, par exemple, mais bon, vous avez préféré euh, peut-être euh, imaginer quelque chose que de le vivre réellement. Hein je ne dis pas que la Vierge n'est pas euh, est dans ses rêves, hein, c'est pas, euh, pas du tout euh, votre cas. Mais n'oublions pas que Vénus a longtemps été en dissonance avec Neptune, que cette conjoncture revient à la fin du mois et que là, pour le coup, euh, hein, on, on, vous aurez tendance de nouveau à vous faire des idées sur quelqu'un, comme vous avez pu vous en faire au mois de mai, hein, qui a été... Euh, Pratiquement tout le mois, euh, Vénus et Neptune ont été en dissonance. Alors bon, c'est vrai qu'on était dans l'incertitude par rapport à plein de choses. Euh, là, je ne pense pas qu'il s'agira d'incertitude, euh, en tout cas par rapport aux, aux décisions qui sont prises, mais vous serez dans l'incertitude par rapport à vos sentiments. On va terminer avec Mars, euh, votre planète euh, d'énergie, euh, de force de volonté de libido aussi donc mars prend ses quartiers en bélier et elle va y rester jusqu'au au, au, au mois de janvier vous, vous rendez compte euh, une, une boucle de mars qui va quand même durer presque sept mois et dans son signe le bélier un signe guerrier revendicatif bagarreur mais aussi un signe qui nous donne la, la niaque, hein, la, la volonté de se battre, la volonté euh, d'atteindre ses objectifs, une, et même une détermination farouche. Euh, pour vous, le bélier, c'est votre huitième secteur, donc c'est quand même un secteur euh, où euh, on, on cherche justement à, euh, comment dire, euh, à faire le tri entre les, les, les bons projets, les mauvais projets. Euh, à, à... Il y a un côté euh, presque résilient dans le, dans le Mars en 8. Hein. Vous allez certainement faire quelque chose pour réparer des dommages que vous avez subis euh, économiquement, hein, puisque la 8, c'est aussi un secteur... Euh, Bon, on a vu un secteur de conflit et de bagarre, mais aussi un secteur de, de réparation euh, des dommages, et vous faites peut-être partie de ceux qui ont subi des, des dommages financiers avec euh, le confinement. Donc vous, a, vous, vous allez vous battre à ce moment-là pour récupérer de l'argent qui vous avait été promis en dédommagement. Hein, C'est possible, mais il peut y avoir bien d'autres manières de d'utiliser ce Mars en Bélier. Vous pouvez aussi décider de travailler beaucoup plus parce que bon, ça va vous permettre de remplir vos caisses hein, et, de, et de repartir sur des bonnes bases. Il y a une notion de, on repart et on reconstruit